Salut, c'est Franck pour Creolinium.fr. Dans cette vidéo, vous allez voir comment je réalise le guide parallèle de la table de défonceuse. Euh, rien de particulier, du contreplaqué, une matière nouvelle que je vais introduire dans l'atelier. Euh, pas nouvelle, dans mon atelier. Hein pas nouvelle dans l'âge euh, donc du contreplaqué de vin marine super solide euh, toujours un petit rail et un cra vous comprendrez pour par la suite et mes joues réglables que je vais faire pour mon guide vont être en ptfe ou en pomme c'est je sais plus exactement le nom euh, la référence exacte de cette matière là enfin c'est un plastique technique super dur super droit euh, super pas propre là, parce qu'il traîne dans l'atelier depuis un bon, goût, un bon bout de temps. Euh, facilement usinable, qui glisse super bien. Peut-être un peu trop pour mes petits doigts. J'ai peur que ça passe, euh, que ça me, faire ça me fasse perdre des doigts. Mais non, je rigole. Euh, je fais très attention. Je pense que ça va glisser de trop. On verra l'usage. Donc, ben, à bientôt dans la vidéo. Vous allez voir comment je fabrique ça. Rien de très difficile. Je vais réutiliser, c'est-à-dire ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, la Domino, enfin le Domino. Mâle ou femelle, la Domino ou le Domino Bonne question. Allez, à tout de suite. Donc du coup, ben, pour des raisons techniques, j'ai changé de fusil d'épaule. Je, je ne prends plus de contreplaqué marine avec la bande noire, là, le machin de coffrage. Je me suis rabattu sur du médium de 22 mm. Alors, euh, les raisons, c'est que bah, le contreplaqué n'était pas beau, il y avait plein de marques, euh, c'était pas top pour faire un truc euh, précis. Donc, euh, bah, le médium, c'est droit, c'est stable, euh, c'est pas trop moche, et ça une super bien, pardon. Euh, ça sera plus simple avec ça, voilà. Ce que je viens de tracer, ça va être la lumière pour passer la... les fraises de défonceuse. Alors, j'ai fait volontairement plus haut et plus large qu'une fraise gros, gros modèle. Alors, pourquoi bah, c'est simple, hein, pour avoir de la place, tout simplement. Rien de... faut pas chercher midi à 14 h des fois. Il vaut mieux prévoir plus large, de toute façon les joues de, du, du, guide, du guide parallèle de la défonceuse seront, euh, vont venir couvrir ce, cette lumière pour plus de sécurité, donc aucun problème. Euh, me reste à faire la lumière que je vais découper à la scie sauteuse et il me restera à coller et faire des petits trous pour passer mes vis et compagnie rien de bien compliqué encore une fois ouais. alors euh... Pour une question de facilité d'évacuation des copeaux, j'ai décidé de faire un, un chanfrein sur l'intérieur de ma de mon guide parallèle dans la découpe que j'ai faite pour euh, le passage de la fraise. Alors, euh, je ne sais pas si c'est mauvais ou pas. En tout cas, ça peut pas être méchant. Ça peut faire que du bien et ça. Fa... Je pense que ça facilitera grandement l'extraction des copeaux euh, via l'aspirateur. Donc... Bon, voilà, ma rainure est faite. Celle qui va venir accueillir le rail à cra. Donc, pour vous situer la chose, ça, ça vient là. Jusque là, je pense que tout le monde l'a compris. Le rail va venir, encore une fois, dans la rainure. Les joues En -c, enfin en plastique technique. Ici, ça va servir à fixer des accessoires, les peignes de sécurité, par exemple, ou des rouleaux de presseur fait des euh, des roues de roller hein, éventuellement. Ça peut être euh, ça peut être sympa à faire. Euh, voilà, le guide arrive sur sa fin. Il me reste juste à le coller. Percer 3-4 trous pour pouvoir régler les, les joues. La claque. Et ça sera déjà pas mal. Alors Bosch m'a confié un, un outil multifonction, je crois que c'est la première fois que je le mets dans une vidéo, on va voir ce que ça donne, mais euh, pour l'instant, ce que j'ai fait avec, ça marche super bien, ça fait un peu de bruit, certes, mais bon, euh, en même temps, il faut ce qu'il faut. Je ne pensais pas que ça pouvait marcher aussi bien euh, Je suis assez satisfait, même très satisfait du bordel Enfin, du, du, de la petite machine, pardon Franchement, euh, s'il y a un achat à faire pour Noël ou n'importe quoi je euh, Franchement, je vous le conseille Bon, maintenant que tout est approximativement euh, tout bien préparé, je vais faire un petit montage à blanc pour vérifier euh, l'assemblage. Ensuite, si tout va bien, euh, je, je passerai au collage et puis bah, ça sera déjà pas mal pour un petit guide, de, euh, un petit guide parallèle de défonceuse. Donc voilà, je vous présente mes joues mobiles. La partie supérieure du guide de défonceuse avec un rail un crat, toujours pareil. Pareil que, sur la, pareil que sur la table de défonceuse, on va pouvoir venir y fixer des, des peignes de sécurité. Euh, il me reste à faire, sur les joues, la rainure hantée sur l'intérieur de la joue, pour qu'elle puisse venir coulisser euh, sur le guide. J'ai pas encore la fraise, enfin j'en ai une mais elle est trop petite, donc euh, je vais être obligé d'en commander une malheureusement. Bon ben voilà, c'est parfaitement d'équerre. Alors, voilà, le 24 heures de séchage sont passées. Je desserre. Alors, oui, j'utilise des serre-joints Volcraft, mais je les adore ces serre-joints. Vous savez pourquoi Parce qu'ils sont simples à manipuler, tout simplement. Bon, J'ai fait le goré là. Bon, il me reste à enlever les petites traces de colle, hein, et puis bah, ça sera pas mal, ça jointe parfaitement, c'est déjà une bonne chose. Un petit coup de ponçage, et puis bah, ça sera bien. Voilà. Alors quand vous grattez la colle avec un ciseau à bois, je vois beaucoup de trucs sur internet, sur Youtube en l'occurrence, euh, ça, la bah, main là, il bah, faut éviter, hein, ça peut être dangereux. Euh, c'est si vite arrivé de se planter le ciseau à bois dans la mimine, surtout qu'en général ça coupe super bien. Donc euh, faites gaffe, ça serait bien, hein, ça serait euh, dommage d'y laisser un tendon ou une connerie comme ça. Et euh, bon je parle en connaissance de cause, hein, j'ai fait des conneries, je me suis coupé les doigts un petit peu partout, la mimine partout. Euh, ça fait mal. Je vais fixer euh, cette partie-là définitivement sur euh, le guide parallèle. J'attends euh, une fraise Donc pour faire des réunions rentées par pour mes joues. J'attends une fraise quart de rond et euh, une fraise euh, chanfrein à 45 degrés. Le tout chez CMT, euh, ça vient d'Italie, et bah, forcément il y a du délai. Je mettrai le lien dans la description, alors je n'ai aucune action chez eux, mais euh, ça mérite euh, d'être signalé parce que c'est un des marchands les moins chers du marché. Alors je ne le colle pas, volontairement, exprès. Euh, si un jour j'ai besoin de faire une modification n'importe quoi, je peux changer, modifier, apporter des améliorations ou je ne sais quoi, et euh, ça me permettra de ne bah, rien avoir à casser, de ne pas avoir à refaire un guide. Ah oui, en fait. Euh, pourquoi j'ai mis à régler bah, Simplement pour avoir du jeu. Alors comme mes joues, mes joues vont venir euh, coulisser le long du, du guide parallèle, euh, je vais devoir faire une rainure. Alors, une rainure en T euh, avec cette fraise-là. Je ne sais pas si on la voit très nettement, voilà. Bah, je vous mettrai référence, les liens où je l'ai acheté et compagnie dans la description de la vidéo. Donc en l'occurrence, pour mâcher le travail à la fraise, je vais commencer avec une fraise droite et hélicoïdale. Pourquoi bah, euh, je ne sais pas si vous voyez le bébé. Ça, ça va tourner au bas mot à 16 000 tours minute. Euh, je n'ai pas envie de me la prendre dans la tronche si elle vient à péter. Donc je préfère faire le passage avec une fraise hélicoïdale de 10, enfin 9,980 et des boîtes, euh, pour l'aider, pour aider cette fraise-là. Euh, C'est plus sécuritaire pour moi, et comme je n'ai jamais travaillé de plastique technique à la défonceuse, enfin presque pas travaillé à la défonceuse, euh, je, préfère, je préfère éviter tout risque. Je pense que tout le monde l'a compris. Et oui, la sécurité, c'est important. Mes doigts, ça y est, ils le sont encore plus. Donc, comme vous avez pu le voir, ça s'usine très très bien. Ça fait des copeaux super fins. Si la fraise coupe bien, ça laisse très peu de copeaux à l'intérieur. Pour bien faire, j'aurais dû passer un deuxième coup de fraise dedans. Donc, maintenant, je vais démonter cette fraise-là et passer sur la, la fraise à en hantée. Donc, ça y est, ma fraise à Rénuranté et monter. alors bien sûr je ne dérègle pas mon guide parallèle, sinon ça va foutre la même merde Surtout avec ce genre de fraise là, bah vous réduisez votre vitesse hein. ça fait quand même pas loin de 24 ou 25 mm de diamètre euh, C'est pas négligeable quand ça tourne Et euh, si vous prenez une pastille brasée dans la figure, je pense que ça va vous faire tout drôle Donc euh, on descend la vitesse de sa défonceuse si c'est possible, autrement bah, euh, on y va tout doucement Faites comme moi, faites deux passes ou trois passes s'il faut, mais euh, faites attention à vos petits doigts, à votre bidoche, parce que ça rentre mine de rien assez bien dans la viande. Alors voilà, les rainurantais sont faites ça a été plus facile que je ne croyais donc je suis passé une deuxième fois dans la rainure pour évacuer les copeaux je sais pas, bon, vous avez dû le voir dans la vidéo euh, enfin, question de, bah, de grosse fainéantise hein, parce que j'avais pas envie de le gratter avec un petit ciseau ou n'importe quoi donc bah, la solution de facilité c'est ça donc je reviens sur euh, les joues mobiles Samuel Mamias m'a soumis l'idée de faire une joue mobile fixe ici qui ne peut pas bouger euh, dans ce sens là, je sais plus comment on dit, hein, latéralement ouais peut-être, enfin je sais plus et faire une joue de sortie qui puisse venir euh, sortir euh, du guide comme ça alors samuel merci pour l'idée très sympa euh, j'y avais pensé mais euh, j'y avais juste pensé <rire> donc je vous explique pourquoi personnellement je ne pense pas me servir de fraises autres que des fraises droites ou des fraises euh, à queue d'aronde sur cette table de défonceuse, bien que si ça devait arriver, enfin si je devais utiliser des fraises qui viennent complètement manger le, le champ de mon morceau de bois et compagnie euh, je referai une version 2 du, du guide de, de défonceuse, je récupérerai mes joues mais il faudra que j'adapte un système qui vienne euh, coulisser comme ça alors facile à expliquer mais compliqué à faire on continue comme ça, je vais réaliser les coulisses qui vont venir dans, le, dans la rainure hantée alors ça ne coulissera jamais dans cette proportion là si ça coulisse maxi ça sera entre 5 et 40 mm alors j'ai préparé des, des petites plaques en aluminium de 5 mm d'épaisseur qui vont venir coulisser parfaitement dans, le, dans la rainure hantée alors, encore une fois comme je suis un gros feignant eh ben... OK. C'est parti, la batterie est neuve. Voilà. Ça, c'est fait. Petit test. Ça force un tout petit peu, mais ça suffit, c'est pas mal. Ça. C'est bon. Right Donc. Je vous explique le principe. Tout le monde l'aura compris. Enfin, j'espère. Vous mettez ça dans le bitonio. Pareil de l'autre côté. Vous serrez pour venir plaquer votre joue et vous desserrer pour pouvoir venir la bouger dans le sens que vous voulez euh, me reste à faire la sortie euh, des copeaux par aspiration alors pour l'aspiration des copeaux j'ai choisi de faire une petite plaque de euh, qui vient rentrer pile poil dans mes renforts entre mes renforts j'ai réalisé un petit chanfrein au rabot Goldenberg alors c'est pas un rabot en taux là euh, contrairement à ce que certains ont pu dire euh, ça c'est du solide c'est pas un truc de, du casto brico brico, comme disait euh, Laurent euh, est du, ouais, il est un petit peu rouillé oui. il manque un petit peu d'entretien je vous, vous l'accorde euh, c'est du solide ça fait bien euh, 500-600 grammes bon bref donc j'ai réalisé un chanfrein en partie haute et un chanfrein en partie basse comme ça va être à 45 degrés ça va venir parfaitement épouser les parois du guide ensuite j'ai prévu d'installer d'y insérer un manchon enfin c'est pas un manchon c'est un bout de tube de, de 100 mm de canalisation de chiottes là vous savez euh, vous avez tous compris euh, à l'intérieur parce que mon tuyau d'aspiration bah, d'un mètre intérieur c'est 100 mm question de facilité bon j'ai fait mon trou à la scie sauteuse alors euh, bon je ne pas filmé parce que euh, je trouve pas très assez pratique c'est un très bon outil mais euh, pour le filmer c'est pas c'est pas très facile surtout que là j'ai pas, enfin, pas très de place, j'ai pas beaucoup de place dans mon atelier donc bon il est fait euh, c'est j'ai coupe jamais droit, euh, j'ai un peu de mal avec ces outils là, mais il va falloir que je m'y fasse parce que il va falloir que j'utilise de plus en plus souvent donc euh, ça va être collé, je vais essayer de faire un joint propre, donc ça va être calé comme je vous le disais à 45 degrés comme ça dans le dans le guide de parallèle. Et ça fera son office, voilà. Me revoilà avec la petite plaque découpée aux bonnes dimensions. Un trou de diamètre 100 mm. Alors pourquoi 100 mm bah, C'est simple, hein. je vais mettre un tube PVC de 100 dedans. Mon aspirateur, c'est flexible, sont 100 mm. Je préfère mettre un plus gros diamètre, quitte à réduire pour brancher un plus petit aspirateur. Après, cette plaque va être fixée avec ces petits tasseaux que je vais venir coller et la plaque sera vissée dessus. Voilà. Je préfère pouvoir démonter cette plaque quitte à dévisser 4 vis, hein, ça ne sera, sera pas très compliqué, plutôt que de la coller et tout casser. C'est vachement plus simple, si un jour j'ai un problème de bourrage ou n'importe quoi, vous allez me dire, je peux toujours passer ma main. C'est pas un problème, c'est vrai. Mais bon, euh, on sait jamais, il peut y avoir un truc extraordinaire, un pigeon qui vient faire son nid dedans ou je ne sais pas quoi. Euh, donc voilà, voilà c'est... <rire> je suis désolé. Hein. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Le guide parallèle est terminé. Rien de compliqué, je pense que vous pouvez tous le faire, je dis bien tous, il n'y a rien, strictement rien de, de hard à faire, hormis oui, peut-être quelques petites découpes, après tout le monde n'a pas les outils que j'ai, c'est vrai, euh, mais avec un peu de méthode, on peut faire tout ce que l'on veut, Voilà, et même avec des outils manuels. Sinon, ben, euh, si vous avez des questions, des remarques, enfin tout ce que vous voulez mettre comme texte, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires de la vidéo ou sur la page Facebook. Euh, <coughs> pardon. Euh, si des fois vous aviez envie de partager mes vidéos, n'hésitez pas à le faire, ça me fera le plus grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Franck pour Créolignon.fr Et surtout n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de coco, abonnez-vous à la chaîne.